Bo calais son médicament qui tellement efficace pour bandio ou pas vle prendre en haut ou prendre en bas quand même ou courir qui t'es porte au prince rive rive dans ville provinciale baroule le ou la façon bois a toujours calé derrière Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, DCPJ font gros coup de filet dans l'aéroport Toussaint-Louverture, que Dominicains en bas code. Dans la Tibonite, mes amis, pas de bouche pour parler, tellement bandit tombé. Frère, so ce bien-aimé, allez chez vous, non? Des détails pour qu'on Bonjour bonsoir tout le monde qui j'enouyer encore une fois m'a dit ou merci merci parce que vous faites une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou ak patience ou. merci parce que like merci parce que abonné et merci parce que partager encore une fois vous fait tomber sous sou channel ça pas hésiter activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo zami pau Foucault. Nous commençons commencé dans base 5 secondes. Actuellement, là, mesdames, mademoiselles et messieurs, la police nationale accompagnée de soldats, la médaille 6 à 0. Il y 6 gros bandits qui déjà tombés et ils a continué frapper la police. Bon courage et bon combat. Nous dit, ils ont, ensemble avec tout le monde, nous avons nous encourager pour que vous venez frapper ensemble avec la police nous encouragez à sortir faire force carré ensemble avec la police parce que dans le jour passé force face à vous t'as pouvait quand vous prenez les pieds à terre vous fort, fo. et bien moment arrive pour nous montrer j'en vous force sortir venez croiser ensemble avec la police ti monsieur Eby, pepa ici, ge 60 ki deja tombe, et bien papa ici il microbes qui déjà tombés et gros boule microbes là lycée ISO 5 secondes pendant que la police ensemble avec l'armée d'Haïti a mette pour petit microbe sale yo l'important pour population comment c'est pense pour microbe politique qui dans pays d'Haïti spécialement André Michel donc je ne aujourd'hui à peu ici, pas oublier une série des monde cap quitté capitale là qui pas bandi et ça fait très très important avant même nous a un jeune garçon bois calé en province faut que nous poser le question pour nous connaître tout ce détail de lui parce que rappelez ou dans la période Jovenel la, Moïse était là donc dossier 4 identification nationale vous rappelez-vous monsieur était dit puis nan quartier populaire yo al fait il a 4 identité yo était fait gros politique ensemble avec dossier des malogla Pinga, wal fait quatre. Et si toutefois, yon groupe, de jeunes garçon, nan opposition, attaque, ou wap, saut, so sinon, bio, oni, ou saut, so fait quatre identités, ou qu'après, ou un pile macaque. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, journée, jour, dia, qui ça qui vine passer, c'est que quatre identités vine ras. Gon paquette, moun, qui, sans pièce. Gon série, des jeunes garçons garçon, qui prennent bois, calé, à cause, de ki pren a yon pa, gon, pièce, identité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc qui est-ce qui est -ce ce responsable C'est -ce si si pues, la politique André Michel, les SDP, papa ici? Parce que vous te dit monsieur, pas à faire 4 là. Parce que immédiatement vous faire, jovenel Moïse, tout vote automatique pour vous. Je ne j'ai dit c'est vous même, qui mettez site, gardez nous pour faire demandes, pièces d'identité, pour faire demande de passeport, etc. Et vous capables de comprendre. Donc, la police, déjà, 6 à 0. Et, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça ils saute sous tête, ils tombe sous épaule. BLTS, yon entité en dedans de CPJ, arrivé marécoucrabe, cinq ressortissants dominicains. Messieurs, ça yon, wap gade la, mesdames, mademoiselles et messieurs, et eh bien, yo saut la kayo, yon pas passé nan aéroport la kayo, parce que, autorité dominicaine yon, tap chèche yo yon, yon passé par Haïti,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 Nous, tout te comme ça. Et des fois, les batailles ensemble avec la police, ils toujours un mouchoir qui va arriver dans yet yo. C'est comme ça pour ne pas de prendre cartouche. Je n'ai jou, jamais dit à papa ici, j'ai l'impression que le diable, diable a modernisé parce que image l'image. Mais pour qui ça, il faut dire qu'il n'y a pas de Pour qui ça, nous, il yo gen un masque pour gaz. Ça k passe. Non, qu'est-ce qui se passe maintenant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 Donc, vous capable rappeler, vous un peu de monde qui dit oui, la police, ensemble avec l'armée, besoin d'hélicoptères, besoin de ceci, besoin de cela. Mais si c'est ça, vous n'avez pas pris de formation. C'est volonté qui manque. Et je vous dis, nous sommes capables de la police déterminée et commencer à des résultats, mettez ensemble avec la population qui mobilise, ensemble avec le mouvement Bois-Calais, frères et sœurs. Donc, ça qu'a fait actuellement là, c'est, Y'on pas un hélicoptère. Oui, si nous avons nous t'a fini plus vite, mais, papa ici, à ça nous supposons nous supposé qu'un bel l parce que c'est mon n'a nous, café nous déjà coulé Akma. Donc, papa ici, bois à la renforcez la police, limitez la police en confiance, population à véler, même à manchettes, pendant la force radio, à coup de balle pour monsieur, population à lui-même, mobilisez sous sur li, et je pas pendant semaine, bel résultat, pas kidnapping. Donc, nous capables compren, de comprendre pendant tout temps ça, kidnapping des faits. Eh, y a pendant tout temps ça ou a bandit fait la les les bottes, c'est nous qui décider. Si demain matin, après 2-3 semaines, nous voulons pour payer les l'ipagon, grand bandit, bandit à ou bandit à sapat, nous n'a fait le peuple haïtien et nous comptons sous courage nous chaque. Merci parce que vous avez suivi avec attention. Rendez-vous à ce C'était pour une autre vidéo. Bisous, bisous, one love.